En termes de thématiques, je pense que la presse adulte, ou enfin, en tout cas la presse que j'ai pu toucher, ou en tout cas, en tout cas les, les travaux que je peux faire encore aujourd'hui, euh, qui sont destinés plutôt à un public adulte en fait, et pas forcément euh, me guide pas forcément pour pouvoir aborder en fait ces sujets-là en fait pour les, pour les enfants. Euh, C'est plutôt des méthodes de travail en fait qui m'ont intéressé en fait dans la, dans la presse. C'est celle que je continue toujours à faire aussi. C'est-à-dire. Euh, euh, peut-être ouais, agir peut-être plus rapidement en fait euh, avoir une réactivité euh, voilà plus plus plus directe plus développée voilà quitte à regretter un petit peu de, parfois ce qu'on aurait pu faire donc ça c'est assez intéressant en fait ce qui n'est pas tout, tout, tout le cas en fait dans le documentaire où euh, finalement c'est en tout cas dans la pour la, la, la question de l'édition en fait il y a un travail qui est un peu plus en longueur en fait plus long un travail d'investigation aussi, euh, même pour l'illustrateur en fait, quand il prend un texte en main, forcément il y a presque un travail euh, de, de documentaliste en fait, aussi de documentation euh, qui est quand même assez important, même si à la fin on peut aussi s'en détacher pour pouvoir aussi mettre en avant en fait, la, la, la question artistique. Donc je dirais qu'il n'y a pas forcément de... c'est pas ça qui m'a conduit en fait euh, finalement à pouvoir traiter ce genre de sujet ou essayer de les, les aborder plus facilement en fait. Euh... Je crois que c'est simplement euh, la documentation du moment en fait qui est, qui est importante. Voilà. En fait, c'est pas vraiment une sensibilité à la cause animale, mais c'est une sensibilité un peu humaniste en fait dans laquelle finalement, moi, j'inclus aussi le monde animal. Donc euh, quelque part, euh, alors il y a plusieurs, euh, plusieurs idées en fait là-dedans, c'est que il y a déjà la question en fait de bah, comment, de quelle place on a en fait finalement face à voilà, ce qui nous entoure, est-ce que euh, finalement on peut, euh, on peut se mettre à, sur un domaine d'égalité en fait euh, donc ça c'est une question qui serait assez vaste en fait, euh, finalement à, à développer et puis après il y a su, aussi la question graphique parce que mon premier métier c'est quand même aussi illustrateur donc ça c'est quand même ce qui m'habite le plus souvent en fait et c'est ce que je mène le plus souvent dans une journée en fait. c'est-à-dire que c'est quand même euh, la plupart du temps je suis en train de dessiner l'écriture pour moi c'est plus douloureux et, et, et la, la, la thématique c'est voilà, des Chose que je mène avec dans plus euh, que je traîne un peu en longueur en fait. Euh, voilà, mais alors sur la question de voilà, du, du et c'est surtout sur la question de la représentation du monde animal en fait, c'est extrêmement plaisant en fait euh, bah, d'aborder euh, bah, le mouvement d'un animal, euh, euh, ça, ça, la, la tête qu'il peut avoir en fait, l'interprétation qu'on qu peut en faire, euh, et forcément, on est aussi. En plus de ça, euh, sur, la, sur la question de la voilà, le bonheur en fait finalement d'aborder en fait un voilà, un personnage qui, qui serait issu du, du, du monde animal, c'est aussi de comment est-ce qu'on peut le traduire en fait sous forme de euh, lui donner un, un caractère, un aspect en fait donc se diriger vers ce type de de, de, de choses en fait c'est extrêmement plaisant en fait donc c'est aussi un peu le bonheur du dessinateur en fait euh, euh, et il faut dire que finalement un corps humain c'est assez complexe en fait euh, aussi alors je sais pas euh, voilà c'est peut-être ça aussi. En fait, ce que j'aime montrer en fait quand j'essaie je, je, d'aborder de, euh, des espaces, euh, des fois des micro-espace, c'est pas forcément toujours l'infiniment grand, ça peut être l'infiniment petit en fait, mais finalement ça, ça définit toujours des, voilà, des sortes de paysages en fait, quelle, qui, quelle que soit la prise de vue en fait je dirais. Si on peut un peu la simplifier comme ça, euh, c'est que j'aime bien montrer cette, cette sorte de fragilité mais qui tient parfois euh, à peut-être euh, du vent qui passe ou des choses comme ça et j'aime bien cette poésie-là en fait et je trouve que ça ramène justement euh, à la représentation euh, des choses euh, intéressantes et euh, donc c'est celle que j'observe, celle que je vois, euh, qui peut, euh, des choses qui peuvent euh, m'émouvoir en fait euh, voilà. Des, des fois, c'est des trucs assez simples en fait, sur lesquels, dans lesquels, on se sent bien. Et puis des fois, en fait, c'est des moments de tension, euh, de, et des enjeux en fait. Quand, euh, par exemple, euh, voilà, il y a, euh, c'est euh, par exemple des, voilà, des choses qui pourraient nous surprendre en fait sur le, sa beauté, sur sa fragilité, sur euh, et, et donc forcément après après ça, j'essaie d'aborder aussi puisqu'on parle d'illustration et c'est l'illustration, c'est pas la même chose que le dessin. L'illustration, c'est du, c'est quoi, c'est du dessin de, de communication en fait, en quelque sorte. Donc, on essaie de communiquer une idée, une intention. Donc, j'essaie de montrer ça aussi. Ces, ces, ces petits points de fragilité. Le rapport que moi j'entretiens avec, avec la nature. Alors, forcément, en fait, moi, c'est dans mon texte en fait, dans mes textes. En tout cas, cette série là qui s'appelle donc blanc, rouge et vert, euh, dans dans lesquels en fait, effectivement, je me suis euh, euh, emparé d'un format. Qui est un carré, qui quand il est déplié devient euh, une grande horizontale, dans laquelle je peux me permettre effectivement de chaque fois dépeindre en fait euh, une nature euh, qui est euh, face à nous et dans laquelle euh, voilà, on a cette grande horizontalité et, euh, et dans laquelle à chaque fois j'essaie de provoquer de l'accident aussi quelque part. Alors l'accident, c'est pas forcément quelque chose de, qui, qui est euh, dans laquelle, euh, qui, qui va montrer forcément quelque chose de dangereux ou c'est aussi euh, euh, un arbre qui tombe. Euh, être attentif aussi à ces, ces moments-là, en fait, parce que finalement, c'est ce qui c'est ce qui rend aussi cette, cette nature euh, euh, vivante, c'est que quand on voit aussi tous les effets que pourraient avoir euh, bah, les autres, euh, le vent, euh, de la neige. Euh, le soleil, euh, des choses comme ça en fait, et, voilà, et tenter de, de, de, de montrer ça comme ça, et puis du coup forcément en fait, euh, bah, ça nous rappelle notre histoire en fait, à chaque fois, parce que euh, je sais pas, les gens quand ils m'abordent et quand on parle de ces livres là, euh, souvent on parle d'événements de, de, en fait, qu'ils ont pu aussi euh, eux-mêmes euh, vivre, Donc, par exemple dans le dernier je parlais d'un incendie, euh, donc l'incendie, on est rarement en fait à l'intérieur de l'incendie mais soit c'est par des images reportées, soit c'est par, par quelque chose qu'on aurait vu de loin en fait, mais quand on est loin en fait, euh on n'a pas la même sensation, on, est, on a aussi, euh, normalement, en fait, on a plutôt l'odeur, en fait, c'est le premier truc qui nous viendra à nous, donc euh, j'essaie de, là, du coup, ça sera peut-être plutôt par le texte, et dans l'image, c'est essayer de montrer, euh, quelque part, euh, euh, voilà, qu'on est euh, un peu, des fois, à la merci de, de ça. Et moi, j'adore, par exemple, euh, pour terminer, sur dans Blanc, j'aborde la question de, de la disparition, l'apparition, et on est dans ce, ce volume qui est la montagne, et cet espace qui est la montagne. Et c'est parce qu'en fait, moi, c'est des endroits dans lesquels je me sens très très bien, donc j'étais très proche en fait, de, finalement de la de représentation de, de ce milieu-là. Et c'était plus facile pour moi de montrer euh, cette fragilité et euh, comment, en fait, euh, même moi avec mes enfants, en fait, euh, quand on est à la montagne, je, je suis toujours très attentif en fait, aux au dangers euh, euh, qui sont toujours à nos pieds. En fait, un précipice, euh, euh, une roche qui tombe, un sommet trop haut, une neige, une météo changeante. Euh, voilà. Et tout ça, j'essaie de, de m'en servir. Euh, finalement, c'est mon histoire en fait, qui, qui me sert à traduire ça en, en, en, en images. Mais ce n'est pas facile, en fait, parce que, dans le sens où, euh, ce que je propose, c'est des albums avec des. Là, pour le coup, c'était un 32 pages, donc c'est 16 doubles, en fait, véritablement illustrés, si je compte les pages de garde même avec. Euh, donc, du coup, euh, il faut. Euh, que Je reviens à cette question de l'illustration de et, et du dessin de communication, et à essayer de rentrer assez rapidement, en fait. Euh, voilà, dans le propos, dans le, dans le d'être assez direct en fait, euh, et, et forcément ça passe par euh, peut-être des fois provoquer un accident pour montrer cette fragilité. Alors vers ça, ça part vraiment de il euh, y a un livre que j'aime beaucoup en fait qui s'appelle Le livre de la jungle dans lequel il y a un certain nombre de, de personnages qui sont euh, qui sont cités, qui font qui, qui font qui font euh, qui deviennent euh, les personnages principaux de petites histoires et qui donc hein, regroupés dans un Recueil de plusieurs histoires comme ça, et euh, il y en a un qui, qui m'a toujours, euh, qui m'a toujours plu en fait, et je me suis toujours demandé en fait pourquoi, pourquoi il était toujours euh, montré comme ça cruel et euh, méchant, et ça perdurait en fait comme ça dans les, dans les, euh, dans les différentes adaptations qu'on a pu faire de, de, de ce, de ce livre, qui était euh, ce personnage qui s'appelle Sherkhan, qui est le tigre et qui est euh, montré, avec, euh, enfin, raconté avec le. Il a le, le pelage pelé, il est brûlé, et, et, et donc je me posais la question de justement son, son rapport avec, euh, avec un homme en fait, qui était Mowgli en fait, donc euh, son seul souci, de, enfin, son, sa seule envie c'est de, de, de pouvoir le manger. Donc une fois qu'il l'a kidnappé, en fait, il il va le, il a envie de, il a envie de le, de le dévorer et et je crois que si je me souviens bien, en fait, après il balou, je sais plus, donc c'est Baguera qui, le, qui réussit à l'échanger contre un contre un bœuf qui est plus important, gros que lui. Voilà, ça c'est dans la vraie histoire, mais après dans le dans les adap différentes adaptations, donc celle de Disney. Celle que j'ai vue pour moi, pour la première fois, en fait, quand j'ai découvert ce, ce, ce truc-là, cette histoire. Euh, il y avait toujours la, cette, cette quête, en fait, de, de, de pouvoir échapper à ce personnage, en fait, qui, qui était là juste pour, pour venir semer la mort ou dévorer les autres, les autres habitants. Donc, j'adorais ce personnage-là parce que il me, je me demandais pourquoi il était aussi... Des méchants en fait alors que finalement il avait aussi autant sa place au sein de cette forêt en fait ou cette jungle et euh, donc je me suis attaché à cette, à cette, à cette histoire là et donc j'ai voulu juste montrer en fait la, le, la, la rencontre en fait entre un homme et en tout cas là en l'occurrence un petit garçon qui, qui ressemblait un peu à Mouli quelque part et, et, ce, et ce tigre donc et il se que c'est devenu la fin de mon histoire parce que je, je, je considérais que dans le livre de la jungle, on en avait déjà parlé, en fait, après, de, de tout ce qui pouvait se passer. Donc, je me suis plutôt attaché à l'histoire de ce petit garçon et comment, en fait, il aurait pu rencontrer ce tigre. Et ensuite, en fait, j'ai réincorporé l'idée de, de, de me dire, euh, mais ce tigre, en fait, il faudrait quand même qu'on le voit, puisque là, tout d'un coup, en fait, puisque euh, c'est des hommes, en fait, qui sont, qui finalement racontent un petit peu euh, la colonisation d'un milieu. Et on voit que le verre, en fait, dans le livre, disparaît petit à petit, en fait, pour faire place, en fait, à voilà, une ville, un village, à des, des, des gens qui, qui réinvestissent un lieu et, et qui, le, finalement, dé, se débarrassent un petit peu de, de ce qui pouvait faire le lieu à la base, donc les arbres, etc. Euh, et puis, ensuite, euh, voilà, donc tout est... Il euh, y a une sorte de lien comme ça. Donc, une histoire, elle naît d'une bah, envie. Euh, de, de, de, de, de, C'est aussi une envie graphique en fait, euh, je crois. Euh, parce que dans Vert par exemple, on on, on, j'ai traité les images pour qu'on ait, comme je parlais aussi de la déforestation, en fait, qu'on ait vraiment comme si la jungle disparaissait petit à petit. En fait. Plus on tourne les pages, plus on a de blanc pour laisser apparaître cette, cette, euh, faire disparaître en fait, cette, euh, cette forêt. Donc euh, un livre il n'est pas fait ouais il est pas fait au hasard il j'en parlais tout à l'heure il a eu pris ce format carré parce que je voulais ces grandes horizontalités euh, dans le quand on l'ouvre et, euh, et petit à bout à bout en fait finalement en mélangeant toutes ces idées ce concept cette un personnage en fait qui m'avait marqué bah, ça c'est devenu ce, cet album là en fait et puis finalement les autres euh, j'avais l'impression quelque part d'avoir trouvé un espace, c'est pour ça que j'appelle ça plutôt un projet plutôt qu'une collection, Où, euh, parce que le fait que chaque livre qui ont suivi, ont pris aussi le nom d'une couleur, me permettait de définir un lieu, celui que j'avais envie de, de, de montrer, et dans lequel en fait, je pouvais injecter une, une nouvelle histoire, et tout d'un coup, c'était assez reposant en fait, de pouvoir, et encore aujourd'hui en fait. Avec mon éditrice, en fait, on se disait, mais est-ce qu'on va plus loin, on en fait un autre Et au début, on a un peu balayé cette idée-là, on a dit, trois albums, c'est très bien, ça fonctionne, trilogie, ça fonctionne toujours. Et euh, là, il n'y a pas longtemps, je lui ai dit, mais... Donc elle m'a proposé de faire autre chose, et en fait, ça me... Je mais non mais en fait cet espace je l'aime et j'ai envie d'en faire d'autres en fait. Il y a d'autres couleurs, d'autres projets, d'autres possibles. Le format est très bien, pourquoi pas se contenter déjà de, enfin, de cet espace-là. Je me suis, on m'a invité à participer à un projet qui, qui, qui, de, de, de, qui était un projet très, assez intense pour eux puisque en fait quand ils ont écrit ce texte c'était au retour en fait d'un voyage autour du monde en fait voilà dans lequel, en fait, ils ont pris des, des espaces déterminants pour eux, euh, qu'ils ont explorés, euh, dont ils parlent euh, à l'intérieur. Donc, ils sont revenus avec ce texte-là. Donc, ils appellent ça des immersions, en fait. Donc, ils ont pris plusieurs endroits déterminants. Comme ça, il y en a cinq, il y a euh, l'Antarctique, il y a la jungle de Sumatra, euh, et puis la ville de Barcelone aussi, entre autres, une campagne française aussi. Et euh, il y en avait cinq, comme ça. Euh, je ne sais plus si il y en a un que j'ai oublié. C'est peut-être la barrière de Corail. Donc, il y avait ces cinq endroits déterminants. Et euh, assez rapidement en fait, avec l'équipe, puisque c'était un travail d'équipe, en fait, il y avait euh, non seulement les auteurs, mais c'était euh, ben, un éditeur en fait, acte suite qui réunissait en fait, euh, des auteurs qui écrivaient à quatre mains et puis un illustrateur euh, lors d'un rendez-vous et puis on discute ensemble. Et puis très vite, en fait, on, euh, je trouvais ça assez intéressant en fait, d'appuyer de, de, de, en fait, justement, ces moments immersifs dans lesquels ils sont presque dans un récit de voyage. Euh, où ils racontent en fait leurs expériences en fait sur le moment en fait et puis ensuite en fait il y a des de ils commencent à tirer des fils et à créer des ponts entre tous ces milieux là euh, et, euh, et très vite m'est venue l'idée de, de dire de me dire oui mais en fait ils sont en train de faire des superpositions des comparaisons de, des assemblages d'essayer de, de voilà d'essayer de, de trouver des c'est pas toujours des solutions mais se, tenter de se poser des questions ou tenter de poser des questions aux, aux, aux futurs lecteurs euh, donc il y a cette idée là et puis il y a l'idée de boucle aussi qui est très très visible en fait, lisible aussi dans ce, dans ce projet là et c'est celle qu'ils m'ont raconté aussi d'ailleurs quand on s'est vu. donc ils partent d'une forêt et puis ils, ont, ils, ils reviennent à l'intérieur en fait euh, euh, Voilà. et donc euh, je me suis vraiment installé dans leur texte et je, euh, après euh, il était question de trouver euh, une forme et puis, euh, bien sûr, en fait, quand on aborde ce genre de sujet, on travaille aussi sur la maquette, etc. Et euh, au départ, en fait, on était parti sur quelque chose de plus euh, proche, euh, presque du carnet de voyage, du magazine, en fait. Euh, avec, euh, il y avait deux colonnes de texte. En fait, on n'était pas du tout dans le même truc de lecture, dans la le même, même idée de lecture. Et puis, finalement, on s'est dit que euh, bah, c'était hyper important de rester dans l'espace dans le, dans de lecture. Donc, on ouvre des pages et on n'a que du texte. Et bah, en réponse à ça, en fait, d'avoir des images pleines pages aussi, très immersives. Puisqu'il parlait d'immersion, on y allait simplement. En fait, on... Et donc le, ce livre-là, c'est composé comme ça. J'ai pris ces cinq moments d'immersion, j'ai fait cinq images. Et en vrai, dans ce livre, il n'y a que cinq images. Et ensuite, en fait, c'est tout un travail de superposition de couches, où je reprends des éléments, où je retraduis... En fait, euh, en assemblant en fait, ces, ces, ces éléments issus de ces cinq euh, euh, lieux, ces cinq euh, euh, moments euh, qui s'assemblent qui et qui euh, bah, reposent des questions euh, sous forme graphique et qui accompagnent ou parfois qui dérangent en fait, euh, ce, ce texte. Et puis, il y a aussi un truc qui est important, c'est la, la question de la tâche, en fait. Elle n'est pas, pas… parce que certaines pages sont jonchées de tâches, comme ça. Et en fait, c'est ma palette, en fait, c'est ma palette, c'est celle que j'utilise, en fait, quand je travaille. Enfin, celle que je… des fois, je… voilà, quand on travaille comme ça… Alors là, c'est des images qui sont faites exclusivement en numérique, mais qui sont très proches de la peinture. Mais quand on va chercher ces couleurs pour s'en souvenir ou pour les avoir à côté, comme un peintre, en fait, qui aurait sa palette à disposition, ben, je me suis dit que ce serait intéressant. Je l'ai déjà fait sur d'autres bouquins, mais Là, c'était intéressant, mais parce qu'on était aussi dans, une, dans un monde en fait qui était déjà, euh, qui était présent, mais euh, dans lequel en fait ils proposaient une relecture, puisque c'était leur passage, leurs expériences et leurs questionnements en fait qui étaient aussi, euh, qui importants. Donc, la palette devenait aussi euh, finalement, euh, pourquoi pas, enfin, semblait intéressante à, à garder. Et puis, ne serait-ce que graphiquement, en fait, c'est de, voilà, toujours dans cette question de remontrer l'accident. Euh, quelque chose de décalé, enfin voilà. Dans le nous, en fait, je crois que c'est toujours... Euh, moi, je fais des... Par exemple, dans mon métier, en fait, j'essaie toujours d'essayer de, d'aller vers les autres, en fait. Donc, j'essaie de les inclure, en fait, dans... Je, je, je, de, je fais des propositions, en fait, dans, laquelle, dans lesquelles j'essaie de, de susciter des envies et aussi euh, une forme de questionnement. Alors, effectivement, dans certains de mes albums, il y a... Enfin, dans les derniers, en tout cas, et puis même dans Je suis au Monde, en fait, il y a une idée forte, en fait, qui est quand même, qui est un peu sous-jacente à chaque fois, c'est la question de l'écologie et de la protection, en fait, de, bah, de ce qu'on nous a proposé, de ce qui nous reste et de ce qu'on peut faire avec, de... qu'est-ce qu'on peut faire de plus, en fait, et mieux, en fait, je dirais que... Euh, voilà, et se, se reposer les questions, donc le nous c'est un peu ça, c'est-à-dire réinclure en fait les gens en fait euh, dans, des, dans des question, un questionnement simple, hein. même si moi je pense que dans mon adolescence et mon enfance en fait euh, ces questions elles ne se posaient pas parce que j'avais déjà des parents qui étaient déjà très euh, très, euh, comment dire, euh, euh, je sentais qu'ils qu étaient ils essayent de respecter un petit peu tout ce qui était... Moi, j'étais très élevé dans les valeurs de respect, en fait, des autres, euh, voilà. Donc, le « nous », il était déjà, il est déjà très présent. Et du coup, là, moi, je pense que dans, mon, dans mes projets, en fait, ça se sent. C'est ce que j'ai envie de partager. Je fais des choses pour les autres, en fait. Donc, euh, et, mais le « nous », ça veut dire que ça, ça m'inclut aussi dedans. Donc, j'essaye aussi de m'inclure, en tout cas, dans cette, dans cette idée-là. Donc, ce n'est pas juste vous, c'est nous. Donc, euh, c'est moi avec les autres. Donc, euh, voilà, c'est... Euh, euh, ça me semble évident, en fait. Il euh, y a une, une question un, un peu humaniste, en fait, aussi, dans cette idée-là, mais sans forcément donner des leçons, en fait. Ce n'est pas ce que j'ai envie de faire. Si je faisais des trucs sur l'écologie, en fait, euh, un peu... J'aurais fait des trucs plus frontal en fait. Moi, c'est... Moi je m'adresse à un public qui a peut-être les mêmes questionnements que moi et j'ai pas envie de. Je ne suis pas donneur de leçons parce que je ne suis pas assez militant. Voilà, c'est ça en fait, qui me sépare en fait, d'un de... ben, vrai écologiste, en fait, c'est que je ne suis pas militant. J'essaie de faire ce que je peux, mais je ne suis pas un militant.